fort lourd bien ça ne va pas hein? l'argent de popote que je donne là ça c'est à quoi alors sache que l'argent que tu as donné aujourd'hui là c'est pas l'argent de popote mais plutôt l'argent de tontine attends les 5 000 que je t'ai donné là ça servi à quoi tontine attends tu es malade je veux pas rire avec toi sur ce côté toi mais tu sais que je m'amuse pas avec mon manger lève-toi viens me servir lève-toi viens me faire manger laisse moi c'est quoi ton problème au juste dis moi je ne vais pas te donner à manger alors tape moi si tu veux Pass ici. Pas Pass ici. Laisse-moi. Tu n'as pas yes. de... Te... Passe Tu n'as pas Attends. Tu n'as pas de... moi moi moi toujours. Tu me tapes encore Ose me taper encore. C'est les gars gros bras qui viendront ici. Regarde-moi celui-là. Ah, Ça, c'est quoi ah, ah, Oh bébé tu moi, oh bébé tu moi, oh bébé tu moi, ah, oh bébé. <laughs>